Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui est comment mettre les fichiers vidéo de Bandicam sur Sony Vegas. Parce que on ne peut pas, c'est ça, c'est vraiment dommage, on ne peut pas, on ne sait pas pourquoi ça marche pas. Mais je vais vous apprendre comment faire avec cette technique. Donc, déjà pour commencer, vous allez sur Bandicam et vous allez dans les réglages. Non, pas, pas, pas, pas euh, non, euh, pardon. Vous allez dans les réglages en bas, euh, en, tout, euh, en tout de audio. Vous appuyez sur les réglages, il faut bien mettre euh, XVID, X le codec, il faut que ce soit XVID, d'accord Après ça vous faites comme vous voulez, euh, ça vous, vous pouvez mettre PCM, après j'ai pas essayé en MPEG 1 euh, L2 mais moi je mets en PCM, je sais pas trop trop ce que ça change mais bon. Vous... Normalement euh, ça marche Le temps que vous mettez XVide, normalement il y a tout qui marche Après je sais pas, j'ai pas tout essayé non plus hein. Je peux pas Donc voilà, une fois que vous avez mis XVide, c'est parfait Donc ensuite vous allez, sur, Moxia. Ben, vous allez euh, sur le lien qui est dans la description Ça, vous... ça va vous amener ici Vous cliquez euh, au milieu et après ça vous amène là et moi ce que j'ai fait en fait j'ai téléchargé Xvid for Windows Mirror 1 donc regardez je vais le faire avec vous donc euh, moi j'ai mis Mirror 1 donc euh, après si ça marche pas vous essayez Mirror 2 je sais pas ce que ça change Voilà donc euh, du coup ça va vous le télécharger là Voilà enfin ça vous mettre un petit truc vous mettez en enregistrer le fichier Voilà c'est terminé Maintenant on va attendre que ça s'affiche Voilà Allez, va plus vite. Vous faites accepter hein, quand ça vous demande le message. Ah, c'est bon. bon. Donc, euh, une fois que vous avez votre truc, là, vous mettez... Euh, euh, truc, euh, Enfin, langage sélection, vous mettez français. Euh, il est euh, là, français. Vous, mettez, vous appuyez sur OK. C'est bien d'appuyer sur OK vous avez les paramétrages vous faites suivant euh, j'accepte suivant suivant, et après normalement vous faites suivant et ça va vous installer bon ça c'est pas ça prend pas beaucoup annulé voilà ben, moi j'annule parce que parce que je, je l'ai déjà mais en gros ça vous le téléchargez voilà c'est bon c'est terminé donc voilà c'est déjà la fin de ce petit tuto